Si t'as envie d'améliorer ton handstand à domicile, alors bienvenue dans cette vidéo, je vais te donner tous les conseils de façon à ce que tu puisses le travailler de la base jusqu'au meilleur des mouvements. À tout de suite. On y va. Ne me déconcentre pas, Leslie. <rire> Hello, moi c'est Dounia. bienvenue dans cette vidéo euh, Si tu es sur ma chaîne, c'est parce que tu es intéressé par le crossfit, la prépa physique, le mouvement, les tutoriels et plein d'autres choses. Donc bienvenue Avant de commencer cette vidéo, euh, je te conseille de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche pour activer les notifications à commenter la vidéo si tu as des questions euh, Si tu as des questions sur le handstand Quoi que ce soit, je, je prendrai le grand plaisir pour y répondre Et troisième, d'aller faire un tour sur ma nouvelle formation Tu as le lien qui s'affichera juste en haut et juste en bas Une formation qui va t'apprendre à créer tes propres séances tout seul Donc voilà, ceci étant dit, on va pouvoir commencer à faire du handstand ensemble Alors pour faire du handstand, il vous faut un mur C'est la base, un mur solide hein, Parce que si vous mettez un mur qui ne tient pas, on va galérer euh, évitez vos chaussures parce que ça peut salir euh, et euh, voilà il vous faut juste un mur donc ce qu'on va faire ensemble déjà pour commencer c'est qu'on va voir juste la base de la base pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à se mettre en Einstein parce que elles ont peur souvent c'est de la peur, souvent c'est psychologique et ça il faut que vous le compreniez euh, du coup je vais vous donner juste un conseil que je donne à énormément de mes clients euh, et mes adhérents pour qui passe cette espèce de barrière psychologique, et vous allez voir que ça, ça deviendra beaucoup, beaucoup plus facile. Allez, à tout de suite. Alors, du coup, pour toutes les personnes qui ont du mal à se mettre en Einstein, ce que je vous conseille, c'est ça. Imaginez qu'autour, il y a, genre, un million de personnes. Ils sont là pour vous, mais ils sont là pour vous voir. Genre, c'est votre moment, c'est là, là. Tout le monde est là. Du coup, ce que vous allez faire, c'est forcément être super fière parce que quand vous voyez les gymnastes elles sont toujours super fières. et tout c'est toujours bien engagé donc on va faire la même chose on va se mettre en mode ici super fière ce que je vais faire c'est venir activer mes épaules il y a une différence entre ça et ça vous la voyez il y en a un où j'ai les épaules qui montent dans mes oreilles parce que je presse fort il y en a un où je suis complètement relâchée et du coup mes, mes épaules elles, il ne se passe pas grand chose donc du coup ce que je vais venir faire c'est me tendre et être super fière je vais venir Pressez fort. Genre. Rentrez le menton. Vous avez vu, quand je rentre le menton, ça fait faire une espèce de rétroversion et je vais venir pouvoir engager mes abdos. Je la refais. Je tends. Je pousse fort. Je rentre le menton. Je rentre le nombril et je serre les fesses. Tac. Et c'est ici que je vais pouvoir me lancer en une scène. Si je me lance comme ça, mes épaules, automatiquement, elles vont faire ça. Et ça c'est mort, ça marche pas et ça, ça marchera jamais. Donc du coup, ce que je vais venir faire, je, je le fais ici, regardez. Presse, rentre, serre et dans le sac. Ça donne ça. Donc ça c'est pour toutes les personnes qui ont vraiment du mal à se mettre en handstand, c'était une petite euh, parenthèse. Bossez-le comme ça, et en fait à force de faire ça, essayez d'aller plus haut, ça donnerait approximativement ça. Et ensuite je vais chercher plus loin. Déjà, il y a une petite différence à connaître, c'est que si vous voulez apprendre à marcher sur les mains, il va falloir regarder le sol. Si vous voulez juste améliorer votre handstand, il faudrait regarder droit devant. Regardez la différence. Quand je suis en handstand, si je regarde le sol là, je vais pouvoir marcher sur les mains. Si je regarde droit devant, là je ne suis plus du tout dans la même position et je suis plus en handstand hold. C'est deux positions différentes, ça reste quand même du handstand et je pense qu'il faut bosser les deux. C'est important en tout cas de bosser les deux. Du coup on a un premier exercice qui va allier les deux et qui va vous permettre en fait de travailler les deux au final. Du coup je vais me mettre en redstead. Donc je vais ici, je vais presser fort le sol, ok Je vais regarder le sol et ce que je vais venir faire c'est que je vais essayer d'aller regarder mes pieds. T'as ça Ça modifie un peu au niveau de mon dos. Ça travaille énormément mes épaules. Et surtout aussi mes lombaires, ça les modifie. Et du coup, ça me permet de me remettre à chaque fois en position genre euh, de re ressentir bien mes abdos, puis un peu moins. Parce qu'en fait, quand on marche sur les mains, c'est très difficile de marcher très droit. Les gens qui marchent très droit, c'est des gens qui sont euh, euh, très forts, <rire> mais c'est pas mon cas. Et du coup, quand tu marches sur les mains, tu as tendance à relâcher un peu ton poids du corps vers l'arrière, ce qui est totalement normal. Donc du coup, là, ça permet de le travailler un petit peu mieux. Ensuite, on va voir tout ce qui est shoulder tap. On a déjà dû vous en parler, mais peut-être qu'on l'a mal skédé. Le shoulder tap, ça va plutôt commencer... Euh, sur un niveau débutant à lever juste le pouce ok en poussant toujours le sol et dès que j'y je vais essayer de pousser à droite, pousser à gauche ok et après dès que je suis un peu allé, je vais essayer de lever juste la main quand je pousse lever la main quand je pousse et ensuite je vais lever un peu plus haut et je vais mettre du rythme et là après je vais pouvoir lever sur le de bas et si je suis à l'aise, et seulement si je suis à l'aise, je peux lever la main et aller chercher les l'épaule. Moi, je viens de vous faire une décomposition express du footer tap, mais du coup, c'est à vous de savoir à peu près où est-ce que vous en êtes. Et en fonction de où est-ce que vous en êtes, vous améliorez, vous travaillez ça dans les workouts, ou dans les skills, et petit à petit, vous changez vos options. Et après, le but, c'est d'arriver à travailler en shoulder tap et être assez à l'aise, ce qui améliorera à coup sur votre handstand walk. Si Vous avez envie de rajouter un petit peu de difficulté Je vous conseille de prendre deux livres, de les mettre sur le sol. Et ce que vous allez faire, c'est vous allez commencer soit avec une main comme ça, soit avec les mains écartées. Moi, je préfère commencer comme ça. Je me mets en handstand. Et ce que je vais venir faire, c'est pousser pour mettre ma main sur le livre. Et la même chose de l'autre côté. Je pose, je pose. Et je continue. Je pousse, je pose, je pose. Ça, en termes de... Euh, en termes d'exercice, c'est assez difficile. Donc, euh, ça, c'est vraiment pour les gens qui maîtrisent déjà un petit peu et qui veulent rendre euh, l'exercice le, plus difficile pour s'améliorer. Ça, c'est une bonne option. Tant avec un dernier exercice que j'aime beaucoup et que je demande beaucoup à ma clientèle de faire. En tout cas, les gens que j'ai, les athlètes que j'ai en coaching euh, qui veulent améliorer leur handstand, celui-là, je l'ai pas mal parce que j'adore. Du coup, je vais demander à mes, à mes adhérents de, de se mettre en handstand. Ça, c'est vraiment des gens qui maîtrisent. Ils vont mettre tout le poids du corps sur une main. Pousser et essayer de placer la main sur la cuisse, ça donne tac tac et j'enchaîne. Et ça, c'est genre archi archi cool pour les gens qui sont à l'aise avec le Hensen parce que ça mobilise énormément au niveau des épaules. Et euh, moi, je sais, quand je l'ai fait, bah, vous avez vu, je suis pas archi à l'aise non plus sur le scène c'est pas forcément un mouvement que je kiffe à mort, mais euh, Genre c'est trop bien, ça mobilise beaucoup sur mes épaules et ça me fait euh, ça me fait bien les travailler, donc ça c'est trop bien Maintenant ce que je vous conseille ça va être euh, de créer un workout Donc pour créer un workout en skill avec du handstand et améliorer son handstand On a plusieurs façons de le faire, un peu comme euh, la vidéo que j'ai mise avant Je vous ai mise une vidéo sur euh, améliorer le ce que myself et tout Et ben bah, je vais pouvoir mettre par exemple 4 tours Alors le handstand 30 secondes c'est déjà bien, 40 c'est trop 30 secondes de travail et 40 secondes de repos, admettons. Je vais mettre du handstand hold. Avec de l'activation d'épaule, ça va donner ça Ok, ça c'est le premier exercice. Le deuxième, donc je vais me reposer 40 secondes. Le deuxième, je vais pouvoir mettre du, du lever de paume. Okay Ou du shoulder tap pour ceux qui sont très à l'aise. ceux qui sont vraiment très à l'aise. Et le troisième, je vais pouvoir mettre un mouvement qui est en rapport soit avec les abdos et le ou le gainage, de façon à ce que ça améliore mon niveau. Par exemple, si je voulais mettre du gainage, je me mettrai au sol, je presserai fort, je rentrerai une et je ne bougerai pas. Okay ça, ça peut être une bonne alternative. Sinon, je peux aussi mettre des abdos ou un travail de, de posture, donc du haut et je ne bouge pas. Et donc ça, par exemple, je peux faire trois tours. Voire quatre tours de ces trois exercices, j'enchaîne Je 30 secondes de travail et ça marche très très bien. J'espère que cette vidéo vous aura servi et vous aidera pour vos handstands. Euh, avant de partir, n'hésitez pas à aller checker la formation qui vient juste de sortir et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!